Bonjour les amis, bonjour, bonjour, c'est Yoshka, bienvenue sur ma chaîne, le tableau des 5 soleils, et bien je vais vous faire à nouveau une vidéo sur le signe de la Vierge aujourd'hui parce que c'est un signe qui est extrêmement complexe, euh, qui détient des tas de mystères, alors il euh, faut que je vous fasse plusieurs vidéos parce que sinon ça serait tellement touffu que... Ça, ça, ça ressemblerait à rien. Donc, euh, on y va petit à petit pour euh, découvrir euh, ce signe qui est absolument euh, fabuleux, hein, fabuleux. Alors, je voudrais parler à tous les pouces baissés. Bah, déjà, je vous remercie parce que vous êtes venus quand même jeter un petit coup d'œil sur, euh, euh, sur, sur mon site, sur mes vidéos. Et ça, j'apprécie quoi qu'il en soit. Que vous ayez pas apprécié, euh, c'est bah oui, mais c'est dommage parce que je, je je comprends pas ce que vous avez pas apprécié. Vos critiques quelque part sont vos remarques, euh, vos interrogations peut-être, votre stupéfaction peut-être, quelque part sont utiles. Hein? elles sont, elles seraient disons, les, ça serait bienvenu dans les commentaires. Hein? Je vous assure, c'est toujours constructif. hein, C'est toujours constructif. Hein et quand on m'envoie, me, disons, des petits messages qui sont même un petit peu négatifs par rapport à ça, je crois que, et tout, etc., etc., je, je, je prends la peine naturellement de revenir et puis euh, d'expliquer. Hein euh, c'est normal. Vous savez, euh, je, je voudrais quand même vous dire que c'est normal, hein, votre truc, euh, les pouces baissés. Hein moi, franchement, euh, déjà, euh, vous vous rendez compte, hein, euh, toutes, toutes les personnes qui, qui, qui viennent quand même sur mon site et me regarder, c'est quand même énorme, hein, parce que, euh, et je vous remercie, je vous remercie énormément, parce que, euh, franchement, il faut s'accrocher, hein, euh, ce que je vous présente, c'est pas du tout facile, quelque part, parce que, vraiment, euh, on, on rentre dans un autre monde, dans une autre façon, disons, de concevoir, hein, euh, déjà un jeu de cartes hein, qui, qui est complètement inédit, donc euh, mon jeu de tarot, le tarot des, des cinq soleils. Hein, et en plus de ça, je, vous vous rendez compte, je me permets euh, de décoder euh, le, le tarot de Marseille. Et bien oui, ça fait quand même ça fait quand même beaucoup, ça fait tout touffu et je comprends disons que ça soit un petit peu déstabilisant. Euh, ben, j'ai étudié pour ça, il faut savoir que j'ai étudié de nombreuses euh, années. Ici, hein, quelque part, j'ai découvert très rapidement, disons, j'ai eu un, un, un, un, dans ma vie un court temps, on va dire, d'illumination, où j'ai compris tout le système. Mais par contre, ce système, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre, disons, ce que j'avais mis. Donc, il avait fallu que je fasse des recherches, regarder, disons, dans des textes anciens, suivre des cours et tout. Euh, ça a été long pour moi. Alors maintenant, je vous pose ça comme ça, et je comprends, disons, que ce soit vraiment déstabilisant. Hein C'est vraiment déstabilisant. Ça, je le comprends complètement. Euh, tenez, ah bah ben, tiens, je vais quand même... Euh, bon, je, je vous présente les livres, alors. Dans, mon, dans, mon, dans ma boutique, euh, j'ai naturellement il y a le Tarot des cinq soleils, avec le grand livre initiatique. Allez voir sur mon site, en en-tête... En vous avez la présentation, disons, euh, de, de mes cartes, hein, assez simple, en 10 minutes, hein, pour faire le tour, disons, de, de la question en 10 minutes. Donc, c'est quand même très concentré et je vais à l'essentiel. J'ai écrit également euh, de façon très simple. Euh, tous les secrets de votre signe, alors là vous allez trouver, disons, quel est votre signe jumeau, quelles sont vos pierres, quelles sont vos affinités, il y a beaucoup de tableaux également, disons, récapitulatifs, euh, également, disons, je parle de votre jour de naissance, euh, c'est lié également, disons, à une planète, et vous serez étonné, c'est pas toujours, disons, évident, c'est de la cabale, hein? et la cabale, euh, comme je dis souvent, c'est Piégeux, c'est piégeux, voilà, mais ça porte, disons, c'est euh, une autre façon, disons, de voir, c'est le côté euh, complètement, disons... Euh on part dans, une autre, dans un autre système, on part dans un autre système. J'ai également écrit, disons, les symboles dévoilés, à nouveau je reprends les cartes, et je raconte, disons, un peu également les, les histoires qu'il y a entre les signes, entre les planètes, les relations à faire avec même, disons, la mythologie, mais à chaque fois je cible certaines choses et tout, j'essaye d'être le plus euh, simple possible, euh, parce que euh, c'est comme c'est compliqué, il faut faire simple, donc quand on fait simple, on n'utilise pas de grands mots, on y va, allez, on se met dedans, et puis c'est tout, on l'explique, disons, le plus simplement possible, et c'est comme ça qu'on peut, disons, euh, prendre le train quelque part en route. Hein. Euh, ça, c'est vraiment un tarot, disons, euh, qui est absolument fa fantastique, c'est un cadeau qui m'a été, disons, euh, donné quelque part, j'ai pu transcrire et voilà. Donc maintenant, ben, je, je vous donne, je fais de nombreuses vidéos de façon à ce que vous puissiez, disons, euh, en, en, quelque part en, appré en apprécier, disons, l'étendue. Et, et c'est pas simplement ça, c'est découvrir euh, l'astrologie, la numérologie, euh, différemment, mais c'est vous, ça. Je, à, à chaque fois, je parle de vous, de votre signe, de vos planètes. Voilà, c'est une c'est quelque chose, disons, où vous avez à chaque fois, disons, quelque part un parfum nouveau sur votre signe à le comprendre, comprendre pourquoi, disons, l'autre il est différent de vous, etc. Euh, voilà, et vous allez vous arriver à comprendre des, des tas de choses comme ça. Alors. Le signe de la Vierge, je vous ai dit, c'est un signe qui est complexe et j'ai tout de suite vous le démontrer, hein, hein, parce que voilà, c'est comme ça, il faut mettre les choses sur le tableau et puis voilà, on, on regarde. Alors, j'ai pas mis trop de choses, vous avez vu, parce que euh, il faut que je vous fasse des petites vidéos, parce qu'au fur et à mesure, on va aller à la fin du mois et à la fin du mois, je vais faire un récapitulatif donc dans ma playlist où je parle du décryptage. donc. De la carte, donc, de la roue de la fortune qui correspond naturellement à votre à votre signe dans euh, le tarot de Marseille. Donc, je vous dis, c'est euh, donc pour moi Nostradamus, disons, qui a euh, encodé ces cartes. J'en suis sûre, euh, vraiment, à 99,9%. Euh, voilà, d'accord euh, Maintenant, je vais vous présenter ça. Alors, la roue de la fortune, vous voyez, c'est la Vierge. Le jugement que je vous avais mis dans la vidéo précédente, c'est euh, la planète Mercure. Là, ce sont mes, mes cartes à moi, hein, en bas, hein, d'accord euh, Où j'ai remis, disons, quelque part, euh, c'est comme si on mettait des post-it, des panse-bêtes, des machins. Des... Comme ça, au moins, euh, c'est structuré. Et puis, ça nous parle à la fin. On va voir comment, hein et donc, euh, je vous ai mis également euh, cette onzième carte qui suit tout de suite le signe de la Vierge parce que le signe de la Vierge porte le chiffre 10 et après 10, naturellement, il y a 11. Il <rire> y a 11. Hein? Donc, si c'est 11, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est le soleil. Eh oui, c'est le soleil. Alors là, à nouveau... Hein, boum, le grand effondrement, mais comment, mais non, on a toujours appris que ça, c'était le signe du lion, c'est de la cabale, c'est Nostradamus, voyez-vous, et quand on, euh, on il, parle du signe du, il parle du lion, là, quelque part, mais allez voir mes vidéos, j'en ai fait, hein, nom d'une pipe, euh, sur Nostradamus, j'ai déjà fait le signe du lion, j'ai décrypté toutes les cartes, disons, euh, euh, euh, du tarot de Marseille, et je vous ai montré une à une et tout, donc c'est pas la peine, disons, de faire des redites, il faut, il faut aller voir, tout simplement, je peux pas refaire, disons, vidéo sur vidéo, dans la même vidéo, sinon on ne s'en sort pas, c'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos, de façon à ce que vous... Je, allez voir, allez voir, je peux pas dire mieux, je peux pas dire mieux là, il faut que j'avance maintenant, parce qu'on va découvrir, euh, disons, ce que nous réserve euh, ce, cette Vierge et les qualités de cette Vierge à utiliser, disons, pour le mois de la Vierge. Donc, là, cette année, en 2018, hein. d'accord Donc, c'est quand même utile pour nous tous, qui ne font pas partie du signe de la Vierge. Moi, je ne fais pas partie du signe de la Vierge. Mais, euh, quelque part, je regarde quand même ce qui se passe hein. Parce que à l'heure actuelle, nous vivons dans le signe de la Vierge, comme nous vivons encore à l'heure actuelle dans l'ère des Poissons. Hein, on va, euh, il a déjà amorcé. Hein, le, de toute façon, le, le, parce que vous savez, ça, ça se chevauche. Hein. Euh, le, il faut savoir que le verso a déjà entamé sa course hein, et que le Poisson est en train de terminer. Là on est à la fin, mais le verso, il a déjà commencé. Euh, J'ai dit en même en, il y a 70 ans en arrière, d'accord hein, Les. Clac, clac, clac, clac, on, on, voilà. Bien. Alors, euh, eh bien, le signe de la Vierge, on va regarder un petit peu euh, dans quelles dans quelle circonstances elle se trouve. Premièrement, c'est le 10. Le signe qui est juste avant elle, donc c'est le signe du lion, un signe de feu. Donc vous voyez, d'un côté, elle a le lion, signe de feu, hein, et de l'autre, 11 donc elle a le soleil. Donc elle est complètement, euh, quelque part, portée, soutenue par cet élément, disons, feu, hein, disons où elle est entourée par le soleil et le, le, le, le, le signe du lion. Hein. Je me répète, hein, je me répète, c'est parce que je voulais dire là, quelque part que, vous voyez, euh, elle termine euh, l'été, hein? euh, voilà, et donc euh, l'été, elle, elle est dans l'été, et l'été, euh, ben, ma foi, euh, c'est chapoté par un élément, un élément feu, regardez, voilà, c'est l'élément feu, dans le tarot de, de Marseille, ça s'appelle le monde. Mais c'est l'élément feu, vous voyez, c'est incroyable. La Vierge, c'est un signe de terre. Ah, oh, c'est un signe de terre, mais c'est incroyable, parce que là, regardez ce que je vous ai marqué. La Vierge, c'est un signe de terre, et pourtant, elle ne porte pas de nom d'animaux. Et oui, elle ne porte pas de nom d'animaux. Il y a trois signes d'air, donc qui euh, euh, sont dans le zodiaque c'est les Gémeaux, pas, pas, pas de d'animaux. Après, il y a la Balance, à nouveau, et après, il y a le Verseau. Et elle, Vierge, vous voyez, Vierge. Donc, là, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Mais, mais ça ne ça sort, sort pas de nulle part, ça, vous comprenez, Voilà. Alors, on voit cette fameuse Vierge qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ben, ça promet Effectivement, c'est un 10, un 10, naturellement, c'est un multiple, enfin, c'est de, de, de la carte 1, donc, euh, qui, euh, qui est, donc, l'élément R, d'accord, élément R L'élément air, donc, quelque part, elle a le feu, hein, on a compris. Là, elle a l'élément air parce qu'on a souligné hein, qu'effectivement, elle possède en elle cet élément air, déjà parce qu'il euh, y a un, et il y a dix en plus, donc il y a quelque chose, disons, qui grossit quelque part, hein, disons, ce, euh, cette, cette unité. Donc, elle est dans l'unité et là, donc, elle a la, cette capacité, disons, d'introspection, de, hein, et d'extrapolation en même temps, les deux. Vous voyez, incroyable. Hein donc, on a vu que c'est une une, une, un signe qui était mutable. Alors mutable c'est la capacité de transformer, la capacité de se renouveler, hein. Voilà, de faire bouger, de bouger, hein. euh, l'acceptation disons de, de transformer un petit peu euh, les choses, sa vie, euh, de se laisser un petit peu en stand-by, euh, d'avoir cette acceptation également, euh, disons de, euh, de laisser faire la vie quelque part, le ménage en soi et le ménage dans euh, sa vie quelque part hein, hein. donc là, on se connecte naturellement euh, au côté, disons aérien, spirituel naturellement, disons de la Vierge vous voyez ça. après on va voir, mais là on, on reviendra, disons, sur les petits points donc j'ai fait sa planète également, c'est Mercure c'est euh, un signe mercurien signe mercurien c'est extrêmement, disons euh, euh, cette capacité hein, cette capacité disons de pouvoir communiquer avec l'eau de communiquer avec le divin de communiquer avec les éléments communiquer c'est à dire avoir ce, cet écho laisser disons cet écho aller et venir euh, pour pouvoir disons euh, euh, laisser un petit peu ce champ libre de respiration disons dans sa vie et se laisser éventuellement toutes les ouvertures, toutes les possibilités, tous les potentiels, hein, et naturellement c'est un un mois de remise en question, de grand ménage, disons, spirituel dans sa vie, 10, c'est deux fois 5, 5, c'était le chiffre du bélier, le bélier, c'est le premier signe du printemps. Boum Ça, c'est le grand minage. Boum Ça, c'est le grand départ. Qu'est-ce qu'elles font toutes les femmes à l'intérieur de leur maison En général, c'est une envie folle qu'elles ont comme ça. « Allez, je tape les tapis, je change et tout. » Elles ont envie de changer leur habitat. Elles ont envie de changer, disons, absolument plein de trucs dans leur vie et tout. Il y a une énergie folle qui arrive de ce côté-là. Et là, on a un 10. Et eh bien, le 10, de 2 x 5, quelque part, c'est... Euh, pas sur le côté, disons, euh, ouais, allez, j'y vais, mais c'est sur le côté euh, exponentiel, c'est-à-dire, euh, et si, en définitive, j'acceptais encore, disons, je mettais plus de vie dans ma vie. Donc, il y, y a une acceptation, là, quelque part, de grands ménages qu'on accepte, quelque part, de faire, euh, disons, dans, dans sa vie et tout, de façon à pouvoir disons, euh, euh, renouveler hein, euh, certaines choses, de, de toujours de sa vie, de sa vie, de sa vie, oui, parce qu'il faut savoir une chose, que ce fameux 10 là comme ça, quelque part accroché à, avec euh, la carte du cancer, donc qui porte le chiffre 8, ça fait un 18, et le 18 veut dire la vie, hein, tout simplement l'expression de la vie, l'infini, alors que ce soit l'émotion, euh, que ce soit le cœur, que ce soit l'esprit, que ce soit, bref, il faut accepter, disons, cette grande ouverture que nous offre l'univers, hein. pendant un mois, là, quelque part, cette, ce signe de la Vierge, naturellement, ça va baigner, ça va vraiment dynamiser les Vierges, qui ont un lien direct avec toutes ces énergies, naturellement. Hein. Mais nous, quelque part, on peut profiter, disons, un petit peu... Voilà, on n'est pas sur le podium, on est autour, les vierges sont sur le podium, d'accord Nous, on est autour, mais n'empêche hein, qu'on profite quelque part de la musique, vous voyez, hein, de l'ambiance du mois. Donc, euh, c'est intéressant, ça, quand même, de le savoir. Hein. Alors, euh, euh, je vais vous montrer maintenant, Donc, vous avez vu, hein, capacité, disons, de se renouveler, que ce soit disons esprit, que ce soit disons dans la matière. La matière, c'est-à-dire le monde co concret. Hein. La matière, qu'est-ce que c'est euh, Le gars qui est matériel, bon ben euh, on voit ce que ça veut dire. Euh, on n'est pas obligé d'être matériel pour, disons, considérer la matière, parce que nous sommes matériels quelque part. Nous sommes reliés à notre âme naturellement, mais quelque part je suis désolée, tous les jours, ne serait-ce que ça, il faut se lever, il faut se laver, il faut faire des choses, il faut acheter de la nourriture, il faut faire de la queue, euh, disons au supermarché ou euh, sur le marché ou où vous voulez, bref, il y a des gosses à mettre à l'école, il y a ci, il y a là, bref, on est dans une activité physique, euh, on ne peut pas y échapper quelque part, mais là, on dit, et si, disons, quelque part, tu tu, tu tu avais une autre vue, enfin, disons, si tu laissais plus exactement, euh, le, le quelque part, le cosmos te pénétrer en, en te mettant, toi, en stand-by, en te mettant pas aux commandes, quelque part, en, en lâchant un petit peu, le je pense, la commande, et la première, la seconde, et puis tu te laissais un petit peu, quelque part, porter, il hein, y a des choses à faire, mais avec beaucoup plus, disons, de calme et de recul, hein, et voir un petit peu, naturellement, ce qui se passe dans la vie. Parce que la vie, quand on fait comme ça, ne manque pas de vous envoyer des messages. Et ça, naturellement, c'est le boulot de Mercure hein, qui intervient à ce moment-là, euh, parce que c'est un signe mercurien, donc quoi qu'il qu en soit, je vous garantis, cette, cette planète-là, même si elle est, disons, en telle ou telle maison, elle est attachée, disons, à, à, à, sa, à sa maison, à, à, c'est-à-dire à, au signe mercurien, de toutes les façons. Donc, il y a toujours quelque chose, disons, qui se passe avec Mercure et ses signes mercuriens, en l'occurrence, là, ça, c'est la Vierge. C'est comme un père, ici hein, euh, au bout du monde, et puis son fils il porte le même nom, c'est lui il s'appelle Machin, et l'autre il s'appelle petit machin, on va dire. Mais si, parce que j'ai pas trouvé le nom de famille et tout. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupés, même si, si, si, si, disons, le père il a changé, disons, de, de place, euh, disons, dans, dans, dans au point de vue géographique. Et bien pour la planète c'est un petit peu pareil, hein. Il faut, faut, faut comprendre ça. Et en plus, il euh, y, y a bien d'autres choses dessus, mais là, je, on ne on va, va pas aller plus loin. Voilà. Donc, euh, écoutez, regardez. Donc, on va regarder de plus près, là. On a vu que ça, c'était une carte mutable dans la dernière euh, vidéo que je vous ai faite. Hein? Mutable, ça veut dire la capacité, disons, de se renouveler. Alors, elle porte un signe, un... Comment on va dire Un, un nom... Euh, comme les d'air donc euh, que ce soit, disons, dans la matière et dans l'esprit. Là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, d'accord Et puis là, je vais faire un tout petit peu de retour parce que je vais vous montrer peut-être un petit peu plus. Attendez voir. Hein c'est quand même. Bon, attendez. Je... Ah là là, parce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu le. Le, le, le bas, mais je ne veux pas, de toute façon, je vous l'expliquerai sur le tableau, tout simplement, hein, d'accord Alors, voilà, bon, allez, on y va, clac, clac, donc, voilà, donc, la planète Mercure, ici, et eh bien, il faut savoir une chose, que la planète Mercure, elle a deux signes. Euh, donc, elle qui est mutable, donc la capacité de se renouveler, de se renouveler, de, de, de, de se renouveler hein? on, on, on va rester sur ce terme, je vous ai expliqué le truc. Et ensuite, euh, Mercure, euh, donc, a une. Son deuxième signe, c'est la Vierge, toujours pareil, la capacité, disons, de se renouveler. Ça veut dire. Euh, attendez voir. Donc, mutable et mutable. Deux signes mutables. Bon, il faut savoir une chose. Que cette lettre-là porte, un, une planète. Oui, c'est un, un peu désopilant, c'est un petit peu désar euh, désarçonnant. Et c'est là où, en général, je perds tout le monde. <rire> bon, mais cette planète-là, c'est comme si c'était une tête. Alors, il y a une main gauche, une main droite, on va dire ça comme ça, voilà. Hein? Donc, son jour, parce qu'elle a un jour, il hein, faut savoir une chose. Donc, euh, ben... Voilà, donc euh, ces, ces personnes, elles peuvent naturellement être euh, euh, favorisées par euh, le jour qui est jeudi, hein, qui se trouve sur cette carte, naturellement, hein, pour pouvoir euh, euh, changer, balancer quelque chose, entamer quelque chose, ah, bah, le jeudi, quelque part, c'est propice, vous voyez, hein, c'est propice, hein. Bon, euh, on, on va pas plus loin, parce qu'après, c'est trop d'explications, hein. Alors après, donc le jeudi... Euh, quand on dit jeudi en général, bah ben jeudi, euh, le zodiaque de, de jeudi c'est Jupiter. Je vous perds pas Non Vous êtes toujours là Très bien. Eh ben le Jupiter il a quand même deux zodiaques lui. C'est euh, le, excusez-moi, le Sagittaire et c'est le Poisson. À nouveau deux signes mutables. Euh, c'est la seule carte, donc planète, parce que moi j'appelle ça les cartes planètes, je les ai entourées en jaune, voyez-vous, qui ne porte que des signes mutables, que des signes mutables, donc des signes de trans des, des, de, qui, qui ont la capacité, disons, de se renouveler et de transformer euh, l'esprit, la matière et tout, de donner, disons, quelque part, de l'allant, du feu et tout, Il y a un signe de feu, là, vous voyez avec le Sagittaire par exemple, enfin bref, euh, voilà, donc quand Mercure, disons, euh, on voit que Mercure c'est la planète de, de la Vierge, et euh, eh ben, je peux vous dire que c'est pas, euh, c'est pas, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire à quel point, disons, la Vierge, elle a cette capacité vraiment de se renouveler et à tous les étages, que ce soit disons au point de vue énergie physique, capacité de s'engager dans quelque chose, de vouloir quelque chose, le cœur, le cœur parce qu'il y a beaucoup de cœurs, vous voyez, là, à côté. On voit le soleil, on voit également, disons, qu'il y a beaucoup de... Il y a le lion qui, est ainsi, qui se retrouve ici, normalement, il est porté là sur la carte, et on voit qu'en définitive, il est entouré naturellement de cœurs, et d'envie, naturellement, euh, de, de, de faire quelque chose, disons, euh, de, de, de sympathique de sa vie, pas en écrasant euh, les, la concurrence, on va dire, mais en... c'est plutôt une recherche de vocation, bien vivre sa vie, tout simplement. Euh, là, euh, la Vierge, elle a compris quelque part, et donc, dans ce mois, euh, la population, quelque part, hein, qui vibre, disons, avec ce signe de la Vierge, va comprendre que, oui, l'argent, c'est bien, quelque part, ça ne fait pas le bonheur, on le sait, mais ça y contribue, mais il ne faut pas, disons, mettre l'argent en premier. Et là, maintenant, il va y avoir une espèce de retournement de situation où tous les gens, disons, vont se dire mais moi, si c'est pour pas être heureux en famille, ne pas être heureux dans mon job, ne pas... Mais moi, maintenant, j'ai plus envie de ça parce que ça va en s'accélérant, hein, tout simplement. Et donc, de moins en moins, euh, les gens, disons, vont être euh, ok. Pour, euh, pour aller, disons, dans ce sens-là. Et ça va vraiment euh, dégringoler euh, de plus en plus, parce que vraiment, non, euh, les gens, ils n'ont plus envie de ça. Voilà. Alors là, je pense à ma petite Violette. Hein. <rire> Bonjour, Violette. <rire> Coucou. Vous allez bien Merci pour vos petits commentaires, ça fait plaisir. Alors, regardez, la, la fleur de, de la Vierge, c'est la Violette. Alors, cette, cette fleur, elle a une particularité qui est complètement folle, incroyable. C'est déjà une, une plante, une petite fleur, comme ça, il faut aller les chercher dans les sous-bois et tout. C'est absolument magnifique. Euh, vous savez que pour avoir des violettes, même dans, un, dans une... Allez voir un petit peu chez un fleuriste. Moi, j'adore les violettes et tout. Et à chaque fois, disons, cherche des violettes, il n'y en a pas. Et on dit, ah oh il ben, faut les commander. Vous voyez, ces genres de plantes qui, quelque part, qui est, qui est, qui est rare. Hein. Mais il faudrait vraiment, ce serait vraiment sympa d'avoir un petit pot, par exemple, je vous le conseille. Hein. Commandez des violettes hein, et mettez-les chez vous. Parce qu'en plus de ça, euh, pour vous, vierges, ça vous donne, vous les respirez, vous respirez. Et, et comme vous avez une connexion naturellement avec ce qui, tout ce qui est en attribution avec votre signe, euh, pour le parfumeur, par exemple... Il sent, par exemple, de la violette, et eh bien ça fait l'effet, disons, de, de, de couper une odeur, disons, un parfum précédent, de façon à bien sentir le parfum suivant. Vous vous rendez compte un peu cette capacité Mais quand on l'élève à l'esprit, c'est énorme, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est un... Une, une, une, un parfum qui est antique, quelque part, euh, si on le projette, disons, de la spiritualité, où on ne confond pas, où on ne confond pas. Il y a une forme de discernement là, quelque part, qui se pose naturellement. Alors maintenant que je vous l'ai dit, vous voyez, vous allez chercher une, petite, une petite, petite violette comme ça, vous mettez sur votre table et tout. Ah, oh, ça apporte beaucoup d'énergie, ça, aux vierges. Hein? Voilà, alors la métiste, hein, c'est la pierre de la Vierge également. La métiste, hein. euh, c'est une pierre de méditation, c'est une pierre profonde, c'est une pierre pour les prières, c'est une pierre, disons, ouais, pff, ouais, bref, hein, pour, pour étudier également et tout, mais autant, disons, pour l'étude que pour, disons, euh, partir. Donc, à nouveau, le côté, disons, concret et abstrait, vous voyez. Hein c'est ça la Vierge aussi. Hein Et figurez-vous que c'est une pierre qui est très très bonne pour euh, se désintoxiquer le corps hein, par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport aux médicaments, parce qu'on prend plein de drogue hein, quelque part. Des fois, euh, vous sortez de l'hôpital, je ne parle pas juste, disons, de la personne qui, qui elle, disons, utilise euh, euh, ce genre, disons, de produits comme ça. D'accord Mais ça, il fait aussi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est un euh, comme si il nettoyait, disons, à nouveau le corps, mais de façon à redonner un aura beaucoup plus euh, euh, positif, dynamique. Hein. Voilà, il régénère quelque part aussi, c'est une couleur d'aura qui est absolument magnifique, hein. Hein? Donc, euh, à nouveau, à nouveau, du violet, voilà. Hein? Et puis, il y a aussi, euh, par exemple, si vous voulez mettre un grand lit ou une table ou quoi que ce soit, ou même si vous aimez... Parce qu'on n'aime pas toujours, disons, certaines couleurs, mais il faut savoir une, quelque part euh, que des fois ça nous fait du bien, malgré tout, d'avoir cette couleur. Voilà, alors il faut prendre également la couleur un petit peu comme un médicament, hein, tout simplement. Et cette couleur indigo, c'est une couleur qui est absolument très particulière, bon, qui est liée naturellement avec les enfants indigo. Hein. Donc, euh, voilà. Et c'est une couleur qui a autant de rouge, vous voyez, que de bleu. Voilà. Et on sait que le rouge, il y a vraiment, c'est une question, disons, de rapidité. C'est comme le cœur, chouac Il envoie, il balance dans les artères, en avant et tout. C'est une couleur rapide, le rouge. Mais malgré tout, il y a le bleu qui revient quelque part, un peu comme les veines, où on trie, c'est lent, il y a une certaine lenteur, etc. Donc il y a vraiment toujours ce mouvement de rapide, et de vent, et de lent. Euh, ça se fait, disons, tranquillement. Vous voyez toujours cet équilibre. Alors on l'a pour les parfums, ces parfums, on sent, mais on peut couper également, disons, pour sentir un autre parfum. On a la métisse aussi qui est très bonne pour méditer, mais également, disons, pour nettoyer le corps. Hein On a cette couleur indigo, boum, rouge, cette rapidité, puis cette lenteur en même temps, disons, qui fait que les choses se posent. Voilà. Hein et donc, euh, bah oui, je vous ai dit, c'est levé, nettoyage spirituel également, et tout. Vous voyez ça. Bien. Alors c'est une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle euh, a Moi, de toute façon même quand je mets une montre, je suis incapable de la regarder, parce que je faut que je dise les choses, c'est tout. Hein. Voilà, alors, euh, bah, cette vidéo, c'est une petite vidéo de façon à fixer certaines notions sur le signe de la Vierge, pour essayer, disons, euh, de prendre, disons, quelque part, l'essence les qualités, disons, qui sont attribuées à cette Vierge, et naturellement toutes les énergies qui vont tomber, disons, dans le moi de la Vierge. Alors, euh, ben, quelque part, quand on se met au tempo euh, du, euh, comment va dire, du, du, du, du moi, d'un signe, <rire> on peut récupérer tout ce potentiel, hein, tout ce potentiel, mais naturellement, il faut le connaître. Et à partir du moment où on connaît, disons, ce potentiel, et qu'on s'élève quelque part, c'est ça, ça s'appelait euh, au-dessus des étoiles, on fait quelque part, on éveille un ange, l'ange, donc qui, qui, qui, qui est attribué à la planète euh, Mercure, et en disons, euh, oh, c'est comme un chanteur, s'il chante, il y a l'ange du chant qui va arriver, vous voyez, donc à, en ce moment, c'est un petit peu ces énergies qui tombent, je vous ai mis, sur, disons, ce mois, utiliser ces énergies, ça va éveiller l'ange, disons, de la planète Mercure, hein alors c'est quand même intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette petite euh, vidéo, et donc, euh, ben écoutez, euh, je vous remercie de votre présence, et puis, ben, on continuera avec d'autres vidéos pour découvrir encore, et encore, et encore, euh, euh, la Vierge qui est magnifique, hein, qui est tout à fait surprenante, hein, et qui nous offre, disons, hein, par le décryptage de son signe, euh, des, un potentiel vraiment euh, incroyable. Eh hein. bien, au revoir et je vous like, je vous like, je vous like. <rire>